Merci beaucoup. Alors, c'est tout à fait ça euh, donc, je, je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui de cet article qui euh, va donc euh, regarder comment on remodèle les patients qui ont et une amylose et, euh, et un rack serré pour lequel un TAVI a été, euh, a été réalisé. Alors, la, la problématique de base, hein, vous la connaissez, hein, c'est la coexistence de l'amylose cardiaque et du rétrécissement aortique dans 16 des patients qui sont éligibles à un TAVI. Et si on a des données sur le, la survie hein, de la population des patients où il y a une coexistence de ces deux pathologies, eh bien, euh, cet article nous donne des nouveaux renseignements sur l'évolution de la symptomatologie euh, des peptides natriurétiques et de l'échographie euh, après TAVI. Euh, donc, globalement, chez des patients, c'était une cohorte euh, autrichienne de 207 patients qui étaient euh, éligibles pour le TAVI et tous ces patients ont été screenés. De manière donc c'est des inclusions qui sont faites de manière prospective et tous ces patients ont été screenés avec une scintigraphie osseuse et un bilan hématologique bien sûr pour savoir si avant le TAVI pour savoir s'il existait une association de l'amylose cardiaque TTR au rétrécissement aortique ce qui a conduit les auteurs à avoir deux populations une avec le rétrécissement aortique isolé et une autre un autre groupe avec des patients qui ont et un rac serré et une cardiopathie amyloïde TTR, et tout le but de cette étude, c'est de voir comment évolue la symptomatologie, euh, les peptides natriurétiques, et puis le, euh, on va dire les caractéristiques échocardiographiques aussi bien dans cette première cohorte de raccérés isolés que euh, dans les patients, la cohorte de patients où euh, il existe une amylose associée. Alors, sur le plan des caractéristiques de base de la population, donc, sur ces patients qui ont une cardiopathie amyloïde associée au, au RAC, hein, donc ils, sont, ils sont 25, donc ce sont tous des patients qui ont une amylose sénile, absolument tous, ce qui se voit ici avec une, une moyenne d'âge qui est de 3 ans plus, plus élevée que l'autre groupe, majoritairement des hommes, plus de canal carpien, évidemment, on n'est on pas très, très étonné. Euh, il y a également plus de RAC low, -low gradient on en parlera dans la slide suivante qui détaillera un petit peu les caractéristiques éco de ces deux populations. Et sur les traitements, alors des choses un petit peu, un petit peu qui peuvent poser question, c'est le fait que, vous voyez, il n'y avait quand même pas des diurétiques chez tout le monde, hein, loin de là, puisque entre 50 et 64% des, des, des patients dans les groupes étaient sous diurétiques. Ce qui pose question aussi, c'est les deux tiers de patients sous bêta-bloquants, ce qui est dans une population de racks plus ou moins cardiopathie amyloïdes. Peut, peut poser question. Dernier point, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que c'est des patients qui ont été inclus entre 2017 et 2019, ce qui explique qu'il n'y ait entre guillemets que 44 des patients de la cohorte, enfin du groupe amyloïde, avec cardiopathie amyloïde, qui soit traités par TAFAM 10 à l'inclusion. Alors, en ce qui concerne les résultats, alors le tableau était vraiment beaucoup plus gros que ça. Je voulais un petit peu tronçonner pour que ce soit plus, plus digeste et puis qu'on qu qu regarde les choses, les choses qui nous intéressent le plus. Alors, globalement, dans la cohorte euh, cardiopathie amyloïde associée versus RA seul, ce qu'on voit, c'est que de base, ce sont des patients qui étaient plus symptomatiques avec des grades NYHA euh, qui sont plus élevés, des taux de peptine natriurétique qui étaient également plus élevés. Et quand on regarde leur pattern écocardiographique, bien finalement, il euh, y a plein de choses, enfin plein de choses. Il y a tout un tas de choses qui permettent de montrer une différence entre ces deux groupes de base, donc avant le TAVI, Déjà, une épaisseur septale plus importante chez les patients ayant une cardiopathie amyloïde associée, et puis on retrouve également cette épaisseur, enfin cette masse VG qui est plus importante chez ces patients-là. On retrouve effectivement plus de low, flow, low gradient, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui se manifeste aussi ici avec une fraction d'éjection plus basse de 10 points chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde associée. On retrouve également des fuites valvulaires sévères, plus fréquemment et en ce qui concerne la fonction diastolique, eh bien, un rapport E sur A plus élevé, beaucoup plus élevé en cas de cardiopathie amyloïde associée, notion qu'on retrouve un petit peu ici aussi, avec une dilatation des oreillettes un petit peu plus importante également. Enfin, sur le GLS, un GLS à moins 18 versus moins 13 dans les cardiopathies amyloïdes associées. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Je ne détaille pas ici les composantes des régionales entre la base, le médium et l'APEX, puisqu'on va en parler assez longuement dans les slides qui suivent. Alors, je vais commencer par exposer les résultats du groupe TAVI seul à un an. Donc, que se passe-t-il à un an d'un TAVI chez une population de patients qui n'a pas de cardiopathie amyloïde associée Eh bien, on a une amélioration significative de la symptomatologie. Ouf, on est, est rassuré et une amélioration significative également du BNP. En ce qui concerne le pattern échocardiographique, alors là on a un remodelage inverse qui s'opère avec une diminution, alors certes très modérée mais significative, de l'épaisseur septale et également de la masse VG, que ce soit indexée ou non indexée. On a également une diminution significative des volumes ventriculaires et du diamètre des oreillettes. Donc, effectivement, le fait de faire le tali dans cette population eh bien, euh, induit une sorte de, de remodelage inverse, avec aussi l'autre chose qui est intéressant, c'est que vous voyez, autant sur le strain euh, dans les segments apicaux, il ne s'est pas passé grand-chose après les procédures vie. en revanche, on a une amélioration qui est plus portée sur euh, euh, on va dire les, euh, les segments basaux, ce qui a pour conséquence une amélioration, alors, assez, assez modeste, mais là encore une fois, on en reparlera tout à l'heure, du, euh, du GLS chez ces patients sans amylose. Si on prend en image globalement donc, ces patients qui ont un rack serré isolé, eh isolé, dans le suivi, ils vont avoir tendance à faire un remodelage inverse avec une diminution de leur épaisseur septale, une diminution de la masse VG, et puis un strain surtout basal qui va s'améliorer par rapport à l'état basal. Concernant les symptômes, alors, la plupart s'améliorent, hein, il y en a quelques-uns qui ne s'améliorent pas, si on regarde ici, là ou là, mais globalement, on voit que la majeure partie des patients vont s'améliorer avec le TAVI. Donc ça, c'est notre point de référence, hein, finalement, c'est ceux qui n'ont pas de cardiopathie amyloïde associée. Et si on regarde ceux qui ont une cardiopathie amyloïde dépistée au moment du TAVI, eh bien, on voit qu'il y a quand même quelques petites différences. Alors, Il y a aussi une amélioration des symptômes, alors, qui, est, qui est un peu moins impressionnante que dans l'autre cohorte. On a une amélioration du BNP, mais qui n'atteint pas les critères de significativité. Et de manière plus marquée encore, on va avoir un remodelage ventriculaire gauche qui n'est ne, qui pas du tout le même finalement que, que l'autre population, puisque l'épaisseur septale ne va pas changer. L'hypertrophie ventriculaire gauche, la masse VG, elle, ne va pas changer aussi. Euh, ce qu'on va avoir simplement, c'est des fuites mitrales qui vont être un peu moins sévères, une dilatation VG qui elle aussi va être moins marquée, mais finalement, ces paramètres d'épaississement euh, euh, qui euh, tendent à diminuer après le TAVI dans l'autre groupe, et bien, dès lors qu'il y a une cardiopathie amyloïde associée, on ne l'observe pas. Côté strain, on a une amélioration du strain au niveau basal, Alors au niveau de l'APEX, ça ne sort pas de manière significative, mais on a plutôt une amélioration dans les, dans les segments médiaux et, euh, et, euh, et APEX, même si ce n'est pas significatif. Ce qui a pour conséquence que, eh bien, dans le suivi, l'amélioration du strain euh, dans cette portion du myocarde va conduire à faire réapparaître un pattern en apical sparing, comme on a l'habitude de le voir, mais qui n'existait pas avant le TAVI, au moment où le rétrissement ortique serré a été associé. Eh bien, après TAVI, ce pattern va réapparaître, alors que, comme je vous l'ai dit, eh bien, euh, le septum lui, ne va pas avoir tendance à s'affiner, la masse VG ne va pas avoir tendance à bouger non plus. Donc, On a vraiment des patients qui n'évoluent pas du tout de la même manière notamment sur le plan échocardiographique en post-avis, dès lors qu'il y avait une amylose avant. Sur le plan des symptômes, enfin, effectivement, il y en a quelques-uns qui stagnent un peu sur la classe fonctionnelle, mais une amélioration également euh, la plupart du temps, heureusement. Donc finalement, si je reprends ma slide de départ, eh bien, euh, autant dans la population de RAC tout-venant, ils améliorent les symptômes, ils diminuent le BNP, et puis un remodelage inverse qui se fait, avec notamment une récu, enfin, un meilleur strain basal à un an, et eh bien chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde associée au RAC, eh bien, après ta vie, on a une amélioration des symptômes, mais moins que dans l'autre groupe. Le NT-Pro-BNP, c'est moins démonstratif aussi. On n'a pas ce remodelage ventriculaire gauche inverse qui s'observe non plus. Et puis, une amélioration du strain, plutôt sur les versants médio et apicaux, ce qui fait réapparaître un, un pattern d'apical sparing qui n'existait pas avant ta vie. En discussion et conclusion, donc, finalement, à un an post vie les patients qui ont une cardiopathie amyloïde associée retrouvent un on va dire un phénotype de cardiopathie amyloïde isolée, c'est un, un peu réducteur, mais vous voyez un petit peu le principe. Ils n'ont pas cette réduction de la masse VG ni de l'épaisseur septale, hein, alors probablement en rapport évidemment avec l'infiltration amyloïde, qui fait que ce n'est pas que la surcharge, euh, enfin, ce n'est pas que la post-charge qui expliquait cette hypertrophie. Le retour de ce pattern d'apical sparing, hein, qui s'explique potentiellement par euh, eh bien, une, une hétérogénéité de la répartition des fibrilles amyloïdes, et ça veut dire que finalement, je trouve que même si on n'est pas très, très étonné par ces résultats de, de, de l'article, c'est quand même un signal pour continuer à dépister les patients précocement avant le TAVI et de les traiter, puisqu'on sait qu'au décours, ils vont se retrouver sur un phénotype de cardiopathie amyloïde relativement euh, un peu plus standard, ce qui, euh, voilà, on sait que le médicament met du temps à fonctionner ce qui doit inciter, encore une fois, à démarrer le plus tôt possible. Quelques limites, très brièvement, à ce papier. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est, est une étude qui est monocentrique. Euh, on n'a pas euh, tous les patients, puisque quelques-uns euh, n'ont pas été inclus, parce que le suivi n'était pas complet. Les patients décédés, on n'a pas de données non plus, évidemment, mais le taux de mortalité était euh, équilibré dans les, dans les deux bras. Et euh, évidemment, on n'a pas spécialement d'impact sur le, le traitement, mais euh, voilà à avoir pour des études futures ultérieurement voilà je suis prêt à répondre à vos questions euh, si vous en avez merci euh, donc c'est quand même très très intéressant hein, de voir effectivement que bon, même si on les traite et qu'on améliore leurs symptômes et leurs pronostics on a quand même un, un aspect du myocarde qui reste celui d'un patient amyloïde euh, qui est même plus net après qu'avant euh, en termes de fonction diastolique, j'ai vu la fonction ventriculaire droite, elle avait plutôt tendance à s'améliorer nettement sur la, le, le, le, le diapo que tu as montré. Est-ce que tu as des choses sur la fonction diastolique Alors, oui, sur la fonction diastolique, on a une nette amélioration parce qu'on a, après, c'est vrai que alors si je l'avais sur la slide, on a un rapport E sur A qui revient à 0,7, donc qui, qui, se, qui, qui est comparable à l'autre groupe. Et on avait des choses aussi sur le temps de décélération qui s'allonge pour passer de 205 à 270, donc là aussi qui devient similaire au groupe de patients qui n'a pas de cardiopathie amyloïde associée. C'est quand même génial parce que ça veut dire que c'est une cardiopathie restrictive. Hein. Si on vient dans le passé, on appelait ça des cardiopathies restrictives et qu'on a un profil de type de relaxation qu'on peut rétablir avec un traitement de la sténose aortique. En termes de compréhension de l'amélioration sur les symptômes, c'est clair mais en termes de remise en cause de notre capacité à mettre en évidence des, des cardiopathies dites restrictives ou de surcharge, ça montre bien que la fonction diastolique, ce n'est pas un bon marqueur. Oui. <rire> J'ai une petite question sur la sélection des patients. Oui. Euh, Est-ce que c'était une population de, enfin, de patients adressés pour bilan de rac on découvre une amylose de surcroît chez des patients euh, adressés pour autre chose ou est-ce qu'au contraire, c'était des patients suivis pour une amylose cardiaque et qui commencent à développer une sténose aortique serrée avec euh, toute la symptomatologie qui était déjà préexistante en fait, sur euh, l'infiltration amyloïde 1. Alors non, la, la porte d'entrée, c'est vraiment ces 207 patients consécutifs adressés pour ta vie, donc rac serré. Bon. Et dans le contexte de rac serré, bilan systématique avec euh, la scintille, le bilan hémato, éventuellement des fois de l'histologie. Il y en a quelques-uns où on a été jusqu'à la BEM. Et euh, voilà, c'est vraiment une cohorte de ta vie, entre guillemets, tout venant. Alors juste une petite euh, info, pourquoi on est passé de 207 patients à finalement euh, 120, c'est parce qu'ils analysent à la fin que les patients qui ont un suivi complet à 12 mois, or euh, les patients qui avaient un Tavis, euh, on va dire, sans, sans amylose associée, un, un rack serré simple. Il y en a beaucoup qui étaient suivis dans d'autres centres. Et du coup, vu que ce n'est pas euh, Vienne qui faisait le suivi, bah, ils ne les ont pas gardés. Euh, mais oui, euh, oui, non, non, c'est une corde de TAVI tout venant. D'accord. Donc, il n'y avait pas non plus particulièrement de prise en charge spécifique de la cardiopathie amyloïde. Enfin, on le voit bien dans les tables avec euh, l'usage de bêta bloquants, mais on ne sait pas très bien si les malades étaient appareillés, euh, enfin, leur cadence ventriculaire, etc. etc. non, non, non. Exactement. Il y en avait 40 qui avaient un traitement déjà, qui avaient du tafamidis. 44 euh, ouais, <rire> au moment du TAVI, 44 donc, qui, a été, qui a été introduit. J'imagine, hein, puisque l'amylose a été découverte au moment du bilan pré-TAVI, euh, 44% de ta famille voilà. introduit là, au moment de ta vie, euh, au tout début. Hum. D'accord, ok. Bon, mais je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Et puis, je crois qu'on est aussi à l'heure. Je te laisse la parole, Herman. <rire> ben, merci beaucoup. Ouais, c'était trop bien les, les deux topos, là, vraiment chouette. Euh, et donc, du coup, euh, juste pour vous annoncer qu'après les, les GIFI, qui sont à Strasbourg euh, dans 15 jours. 15 jours, voilà, 15 jours, j'ai un peu de mal en septembre, est... <rire> on est encore au mois d'août. Euh, donc Dans 15 jours, c'est légifique. Et la semaine qui suit, eh bien, la bibliose sera un peu particulière puisque ce sera la première session qui sera euh, en groupement entre neuro et cardio. Donc euh, une session cardio-neuro avec Marc-Antoine Delbar qui présentera et le deuxième orateur sera Julien euh, Genato. Donc, du coup, une petite évolution dans la bibliose qui ne sera pas que cardiologique, mais qui sera neurocardiologique pour notre plus grand bonheur. Voilà. C'est bon. Ben, merci à tous. À Et bientôt. puis, à très bientôt. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.